Alors participer à, un, on va dire, à une intervention de Jean-Luc, après 26 ans d'expérience, je vous assure que ça déménage. Alors c'est quoi C'est oser penser autrement, se sentir important de ce qu'on a fait et de ce qu'on veut faire. Et si vous avez envie de changer pour que 2020, puisqu'on est en 2020, soit divin, participez à son événement.